Ce premier chapitre de mécanique, intitulé « Chute libre », va être l'occasion de revoir toutes les bases de la cinématique et de la dynamique du point. Les différents outils que nous allons voir vont permettre de connaître et de prévoir le mouvement d'un objet dans le cadre de la mécanique du point. Nous allons étudier deux mouvements, la chute libre verticale et la chute libre à deux dimensions de type parabolique. Ces deux mouvements vont être l'occasion de revoir les bons réflexes à avoir pour traiter un problème de mécanique. Regardons tout de suite le plan de ce cours pour voir quelles notions essentielles de mécanique nous allons revoir dans ce chapitre, avant de traiter les deux problèmes évoqués à proprement parler. Nous allons commencer par décrire le problème numéro 1, c'est-à-dire le premier mouvement que l'on va étudier dans ce cours de mécanique. Nous verrons dans les trois premiers chapitres différents problèmes que l'on cherchera à décrire grâce à nos équations de la mécanique. Nous verrons ensuite les notions importantes de système et de point matériel, Ensuite, les idées de référentiel et de base de projection. Nous verrons à cette occasion ce que l'on appelle une base de projection et quelle est la différence avec la notion de référentiel. Ensuite, nous traiterons le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération et bien sûr les relations qu'il y a entre ces vecteurs. Après les définitions générales de ces vecteurs, nous essayons de voir dans notre problème numéro 1 comment on peut écrire les vecteurs position, vitesse et accélération. Nous reviendrons rapidement sur la notion de force et les deux types d'actions que l'on peut rencontrer en mécanique. Et dans ce paragraphe aussi, nous aborderons les forces qui nous intéressent dans le cas de notre problème numéro 1. Nous reverrons les lois de Newton dans le paragraphe 7, donc la première loi appelée principe d'inertie, la troisième loi, donc principe des actions réciproques, et la deuxième loi qui nous intéresse principalement que l'on appelle souvent principe fondamental de la dynamique ou relation fondamentale de la dynamique, et qui est la première loi que l'on utilise pour arriver à notre but, c'est-à-dire les équations du mouvement dans n'importe quel problème de mécanique. Et jusqu'à la fin du chapitre 3, c'est bien la deuxième loi de Newton qui nous permettra d'avoir nos équations. Ensuite, nous rentrerons dans la résolution du problème numéro 1 à proprement parler. Nous chercherons l'accélération grâce à la deuxième loi de Newton. Ensuite, on en déduira la vitesse. Donc on fera une intégration, on déterminera une constante, puisqu'il y aura intégration, il y aura une constante à déterminer, et on se posera la question de pourquoi la vitesse est négative. Ensuite, on obtiendra la position en intégrant la vitesse, et donc il y aura encore une détermination de constante à effectuer. Enfin, nous verrons les deux principales caractéristiques du mouvement numéro 1, c'est-à-dire la durée de chute et la vitesse au sol, des formules qu'il faudra retenir. On décrira ensuite notre problème numéro 2, c'est-à-dire la chute à deux dimensions. On verra donc quel système on étudie, le référentiel et la base de projection. On fera un bilan des forces et on fera un schéma. On appliquera le théorème qui est la deuxième loi de Newton, et donc on projettera celle-ci. C'est pourquoi on obtient plusieurs projections. On établira l'équation de la trajectoire. Puis nous parlerons de portée, c'est-à-dire la distance maximale atteinte par le projectile, et les paramètres qui influencent cette portée. Et nous verrons un cas plus simple par rapport à l'influence des paramètres sur la portée. Ensuite, nous verrons la flèche, c'est-à-dire la hauteur maximale atteinte par le projectile. Et enfin, nous finirons par décrire ce qu'est la parabole de sûreté. Dans le problème numéro 1, nous allons étudier un objet tenu immobile à t égale 0, à une hauteur h du sol, qui est lâché sans vitesse initiale. On se demande quel est son mouvement et les caractéristiques de celui-ci. Dans tout problème de mécanique, on commencera par décrire le système que l'on étudie. Ce système est généralement un objet ou un groupe d'objets dont on souhaite étudier le mouvement. Étant donné que nous sommes dans le cadre d'un cours sur la mécanique du point, eh bien nous allons représenter l'objet, quelle que soit sa forme, par un point précis qui contient toute la masse du système. Eh bien on appelle ce point le point matériel. On le note généralement grand M, il porte toute la masse M du système. Et généralement, il s'agit du centre de gravité de ce système. Donc pour notre problème numéro 1, le système sera l'objet tenu mobile à t égale 0, et on le représentera par un point grand M qui porte toute la masse de l'objet en question. Une fois le système décrit, il faut savoir par rapport à quoi nous allons étudier le mouvement de cet objet. Et eh bien, il s'agit de la notion de référentiel. En effet, le mouvement du point matériel peut être différent selon le référentiel d'étude choisi. Une fois le référentiel choisi, on lui associera une base de projection, qui nous permettra de projeter les relations vectorielles, comme par exemple la deuxième loi de Newton. Choisir le référentiel, c'est choisir le bon observateur pour avoir le mouvement le plus simple possible pour le point matériel que l'on étudie. Le référentiel est constitué de deux éléments, un repère, constitué d'une origine et de trois axes, qui va permettre de repérer dans l'espace le point matériel, ainsi qu'une horloge, qui permet d'avoir une notion de temps. Encore une fois, il faudra choisir donc le bon référentiel, et on en distingue trois particuliers. Dis. Le premier s'appelle le référentiel héliocentrique. C'est un référentiel dont le centre est situé au centre du Soleil, et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines, qui sont considérées comme fixes. Ce référentiel est utilisé pour étudier les mouvements des planètes du système solaire, notamment. Le deuxième référentiel est le référentiel géocentrique. C'est un référentiel centré au centre de la Terre, et ces trois axes sont dirigés vers les trois mêmes étoiles que celles du référentiel géocentrique. On peut utiliser ce référentiel géocentrique, par exemple, pour étudier le mouvement des satellites autour de la Terre. Notez que la Terre a un mouvement de rotation autour d'elle-même dans ce référentiel géocentrique. Enfin, le troisième type de référentiel, c'est les référentiels terrestres. Ce sont des référentiels liés à des objets fixes à la surface de la Terre et on utilisera un de ces référentiels pour nos expériences classiques, par exemple d'études de projectiles. Nous verrons un petit peu plus loin que ces trois référentiels sont intéressants, car ils peuvent être, dans certaines conditions, considérés comme galiléens, c'est-à-dire que l'on peut y appliquer les lois de Newton. Pour pouvoir décrire le mouvement du point M, il va falloir le repérer dans l'espace. Le référentiel est muni d'un repère, et on va définir une base de projection à l'intérieur de ce repère. La base de projection est généralement dite orthonormée et directe. Orthonormée signifie que les vecteurs sont perpendiculaires entre eux et que leur norme, donc par exemple si le vecteur est noté U, vecteur unitaire, donc la norme vaudra 1. Direct signifie que les trois vecteurs de la base orthonormée vérifient la règle de la main droite. C'est-à-dire si on fait tourner le premier vecteur de la base vers le deuxième, on obtient alors, avec la règle de la main droite, le troisième vecteur. Ceci se traduit mathématiquement par l'utilisation d'un produit vectoriel. Si on ajoute à cette base une origine, eh bien on constitue un repère qui va permettre de repérer précisément le point M dans son mouvement. Nous verrons tout au long de notre cours de mécanique différentes bases. Certaines sont fixes, d'autres mobiles et elles sont généralement choisies en fonction du problème étudié. On appelle ces bases bases de projection, car c'est dans celles-ci que nous projetterons toutes les grandeurs vectorielles, force, vecteur position, vitesse et accélération. On peut noter quelque chose d'important, c'est que le choix de la base est arbitraire. Cela signifie que nous pouvons choisir pour résoudre un problème n'importe quelle base, mais le résultat final ne sera pas modifié. C'est-à-dire, par exemple, l'équation du mouvement du point M sera la même quelle que soit la base choisie. Et en effet, cette base est un outil de résolution de problèmes. Son choix n'a en effet aucune influence sur le comportement mécanique du point M. Le repère cartésien est celui qui est globalement le plus utilisé et le plus simple à comprendre. Il contient donc la base cartésienne, composée de trois vecteurs unitaires ou élémentaires, ici notés EX, EY et EZ. Comme nous l'avons dit, ces trois vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Leur norme est 1 pour vecteur élémentaire. Et donc, si on fait tourner le premier vecteur EX vers le deuxième, EY, la règle du tire-bouchon, la règle de la main droite, nous dit que le vecteur EZ est dans cette direction, ici, vers le haut. La base cartésienne est donc une base directe. On peut compléter ce schéma en disant que les trois vecteurs élémentaires de cette base cartésienne viennent orienter les trois axes X, Y et Z qui nous permettent de repérer le point M dans son mouvement, c'est-à-dire que les coordonnées du point M sont donc X, Y et Z dans ce repère cartésien. Et il faut bien choisir une origine pour connaître la valeur de X, de Y et de Z. Nous verrons par la suite que les autres bases de projection que nous utiliserons seront définies par rapport à cette base cartésienne, X, Y et Z. Ce repère cartésien donc constitue une référence pour toutes les bases de projection, puisqu'elles sont définies par rapport à lui. Le problème numéro 1 que nous étudions est une chute libre verticale. On va classiquement prendre pour étudier ce problème le vecteur vertical OZ. Et vertical ascendant ici, nous verrons que ça a une influence sur l'étude de notre mouvement. Et donc nous avons pris un seul axe, puisque la chute est verticale, et donc nous avons besoin que d'une base de projection à une dimension.